Bienvenue à la séance d'entraînement numéro 7. Aujourd'hui, on va utiliser un tapis de sol et deux haltères. Je vous recommande de 2 à 10 livres maximum. Et on commence notre préparation en regardant les exercices à réaliser aujourd'hui. En voici un extrait.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 avec des pompes, mais avec les genoux au sol. Donc, descends le haut du corps près du sol, mais sans jamais toucher. Expire en montant. Avec les deux mains ensemble, pousse loin dans les airs et ensuite effectue une flexion latérale. Garde les jambes à la largeur des épaules et les genoux légèrement fléchis. fais un squat suivi d'un pas latéral et d'un autre squat. Garde le corps bas, le dos droit et les bras devant. Ne passe pas les orteils avec tes genoux. saisis le dessus de ton pied et tire la jambe vers l'arrière pour prendre appui sur les fesses avec le talon. Ensuite, amène le bassin vers l'avant pour accentuer l'étirement et prends appui sur un objet fixe ou un mur pour garder ton équilibre. Effectue des demi-pompes avec les genoux au sol, donc remonte uniquement à moitié et descend le haut du corps près du sol mais sans jamais y toucher. Expire en montant. Branche-toi environ 90 degrés et avec une prise en pronation, effectue des élévations latérales jusqu'à être parallèle avec le sol. Garde toujours les bras en pleine extension et le dos bien droit. Expire en montant. Appuie sur tes talons et tes mains et effectue des dips en fléchissant les coudes pour amener les fesses près du sol, mais sans jamais y toucher. Ensuite, reviens en position initiale avec les bras en pleine extension. L'effort se fait uniquement au niveau des bras. Expire en montant. un seul alter et place l'autre main derrière la tête. Ensuite, effectue des flexions latérales pour descendre et monter le poids qui reste toujours près du corps. Gardez les jambes à la largeur des épaules et les genoux légèrement fléchis. Expire en montant. Sur le dos, avec les bras le long du corps, joins le dessus des pieds ensemble en pliant les genoux et ensuite monte le bassin le plus haut possible et reviens toucher le sol. Expire en montant. En position planche, sur les avant-bras et avec les genoux au sol, descends près du sol en serrant tes omoplates et remonte en les éloignant le plus possible. Expire en montant.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 Avec les bras à 90 degrés et à la hauteur des épaules, amène les coudes le plus loin possible derrière. Garde la position. Avec les jambes à la largeur des épaules, effectue une flexion latérale en passant ton bras de l'autre côté et en poussant le plus loin possible. Garde la position. Place ta main sur ton épaule et avec ton autre main, pousse progressivement sur le coude pour accentuer l'étirement. Garde la position. Couché sur le dos, étire tout ton corps et garde la position. Assis au sol, joins le dessous de tes pieds ensemble et amène tes genoux vers le sol. En même temps, fais une flexion des hanches vers l'avant en tirant sur tes pieds pour accentuer l'étirement. Garde la position. place le dessus des pieds au sol, soulève la poitrine, recule les épaules et contracte les abdominaux. Garde la position. Puis toi sur un mur ou un objet fixe, le bras à la hauteur des épaules, mais avec le pouce vers le bas. Ensuite, tourne le haut du corps lentement vers le côté opposé. Garde la position.